Aujourd'hui, je vous parle d'Éric Zemmour. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Alors pour commencer, c'est bon, Éric, il est validé. C'est un prénom du calendrier, on les fait le 18 mai, vous pouvez cocher la case. Je voulais commencer par ça, parce que pour Éric, les prénoms, surtout ceux du calendrier, c'est important. Et pour un peu mieux cerner le personnage, eh bien, intéressons-nous justement à la signification de son prénom. Éric, c'est qui Éric, c'est quoi eh bien, Eric, c'est une personne ambitieuse, volontaire et déterminée qui n'a pas peur de relever des défis. En gros, Eric, c'est Sacha de Bourg -Palette. sauf que lui, il chasse pas des Pokémon. Il est pas à la recherche de badges dans les arènes. Non, lui, il chasse des fonctions et des casquettes et il lui manque celle de président après celle de journaliste, polémiste, écrivain et gros raciste. Eric, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a une culture à pouvoir l'étaler sur les plateaux télé. Mais c'est aussi une personne avec qui on prend plaisir à faire des activités cérébrales comme les casse-têtes par exemple. Et à force d'être matrixé par les escape games, on la lui fait plus à Eric. Parce que l'islam et les verts là, avec vos drapeaux de la même couleur, boum, il vous a cramé. Ah, c'est quoi la suite Avec vos symboles là, le croissant et le tournesol, on va ouvrir des boulangeries éco On va faire des pains au chocolat sans cochon Elles sont où nos traditions Eric, ça vient d'un prénom scandinave qui veut dire souverain. Les émous, c'est Olivier en berbère. Le blaze est ultra stylé, on dirait celui d'un précepteur indien, le chef des olives. Alors, le chef des olives, mais pas les noirs. Pas qu'il a un truc contre les choses arrivées à maturité, c'est plus le côté sombre qui le gêne. Alors, pas que le noir, il y a aussi et surtout l'arabe. Vous savez, le djihad, euh, l'islamie, pardon, l'immigré colonisateur qui vient grand remplacer nos bonnes vieilles casseroles tefal contre ces ignobles tagines, troquer nos marinières contre leurs bas instaurer en icône nationale l'imam à la place de notre Johnny. Je suis pas sûr que ça rentre bien de ouf un imam en tatouage. Après, c'est vrai que si on se fait islamo-coloniser, il y a moyen que ça disparaisse aussi les tatouages. Mais il a raison de s'inquiéter du grand remplacement, car même les catastrophes sont grand remplacées. Regardez, l'incendie de Notre-Dame, alors qu'à 10 minutes à pied, il y a l'Institut du monde arabe, si ça c'est pas une preuve du grand remplacement, après c'est normal de vouloir conserver son patrimoine. Car la patrie, pour Eric, c'est très important. Comme il l'a dit, si on ne préfère pas les siens aux étrangers, il n'y a plus de nation. Pour un gaulo bonapartiste, les siens, ce sont évidemment les Français. Mais n'empêche que ça doit être dur pour ses parents de savoir que leur enfant préfère Émile Louis à eux. Eric, c'est surtout un nostalgique du bon vieux temps. Vous savez, cette belle époque où la femme reste à la maison pour s'occuper du foyer et des enfants, où on ne porte pas plainte si un jeune chauffeur de bus glisse sa main sur le fessier d'une femme. Sympa, en tout cas pour les femmes de sa vie, de savoir qu'elles sont là pour être montrées, qu'on sort à l'occasion, qu'on touche quand on en a envie, mais qu'à côté de ça, on veut en ramener d'autres à la maison, des plus jolies, des plus prestigieuses, bref, d'être l'équivalente d'une coupe de tournoi de foot. Et pour finir avec le prénom Eric, j'avais oublié de vous dire que le site parent.fr nous apprenait les Eric ont un gros manque d'attention Donc n'hésitez pas à lui donner Beaucoup d'amour à la bonne date du calendrier Car il y tient à ce calendrier Donc pour rappel c'est le 18 mai On fête les Eric pas le 10 avril Au revoir